Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as du mal à garder ton copain. Personnellement, j'ai des petits conseils pour garder ton copain, pour ne plus qu'il te fasse mal, pour ne plus qu'il te trompe, pour ne plus qu'il soit pas gentil et pour qu'il soit toujours, toujours avec toi. Alors oui, je suis un tout petit peu, voire enfin, un tout petit peu excessive, hein, mais bon, au moins, hein, j'ai pas de problème. Donc voici mes conseils, mais avant toute chose, juste... Faut pas qu'il voie de suite, sinon il, il va se barrer, donc bon Chérie, euh... chérie. Chéri tu vois quoi là Quoi, t'as un problème T'as vu que tu regardes mon téléphone Bah je fais ce que je veux, hein. C'est qui euh, maman avec un cœur Oh le moule Tu te fous de ma gueule là hein Quoi Oh mais je lui bouffe le cul Non mais tu te fous vraiment de ma gueule en fait J'ai fait quoi encore là Tu peux pas regarder le film Tranquille sans mater la meuf Qui t'ai dit que je mate la meuf Tu fais quoi là ah, Je m'étire. C'est mm -hmm. au grand oh. que je te vois, non Bah ouais Pas de soucis C'est ça que tu voulais Non. <truits> <truits> <truits> Let's go. Léa Oh putain Non, mais c'est bon Non, viens Vas-y, toi Vas-y toi, je peux pas moi Tu commences à me saouler là Mais vas-y avance, je te dis on passe à deux yeah. Mais on passe On l'a déjà fait, on passe, allez oh. Tu vois, regarde Il y aura tout le monde Vas-y, bah t'es quoi, je leur demande. Euh, Léa, c'est bon ou pas pour euh, ce soir Oui, t'inquiète, il a pas de soucis. Bah normalement, c'est bon, genre 19h. Vas-y, vas-y, tout à l'heure. 20 minutes later. c'est au somnifère En plus il prend pour une conne ou quoi C'est qui maman C'est qui maman C'EST QUI MAMAN Je sais pas je sais rien Tu fermes ta gueule tu fermes dessus ta gueule, ok Mais tu me dis de Non, tu fermes ta gueule Ouais, je sais. Vous avez tous très bien de faire ça. Et moi, pour garder vos mecs, j'ai la solution. Suivez-moi. Du coup, euh, la meilleure solution, ça reste... Ouais, je sais. Vous y avez tous pensé. Bah, C'est passé, euh, maman, avec... Euh... <rire> je que Poufias qu va... <rire> ah Ça sérieux le... pendant 6 heures, tu peux rester comme ça, <rire> et voilà, on a perdu.